du point, je mets ici. du point, ça reste Ça, ça là, je prends, je mets ça. Quand je fais, là, je n'existe pas les colonnes, enfin, les thorax J'ai quatre. C'est bon? J'appuie, j'appuie et je fais comme ça. Quand je fais comme ça, là, fait... je comprime euh, comme on appelle euh, le diaphragme. Le diaphragme va comprimer le poumon. Une fois. Deux fois. Trois fois. Ça n'a pas marché. Je reviens encore. Hein? Voilà. Donc, quand je, je sors de la vie qui m'a touché là, je regarde la terre sur l'objet. Parce que ce que je fais là, je provoque la clé. C'est bon? Donc, l'objet est désormais. Qu'est-ce que je fais? Pour lui permettre de bien respirer, je lui donne la position de nuit à 6. Je reviens à l'obstruction à silence. <coughs> <coughs> victime, là, on tient toujours victime. C'est pas des bûcheux, venez. Venez. Non. Objet de sandwich. Tu es libéré. Dans la fin, maintenant.